Alors, toujours dans la partie ORL de l'anatomie 4, on va traiter aujourd'hui le dernier chapitre qui s'intitule l'anatomie du rhinopharynx. Le, le rhinopharynx, ou cavum fait partie des voies aériennes supérieures et constitue la partie supérieure du pharynx. Le pharynx, comme vous le savez, il est constitué de trois étages L'étage supérieur c'est le rhinopharynx. L'étage intermédiaire c'est l'oropharynx. Et l'étage inférieur c'est l'hypopharynx. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rhinopharynx, c'est l'étage supérieur, qui est un espace aérien situé sur la base du crâne et derrière le squelette de la face. Et de ce fait, c'est un espace qui est profond. Il a certaines particularités. D'abord, ses rapports très importants avec la trompe de stache qui s'abouche au niveau de ses parois latérales et à partir de là elle communique avec l'oreille moyenne et ses rapports avec la base du crâne et à partir de là on va comprendre qu'il y a certaines pathologies surtout tumorales qui peuvent s'étendre à partir du rhémopharynx vers la base du crâne et même en endocrânien. Deuxième particularité, c'est le tissu lymphoïde qu'il comporte, puisque l'autre partie de l'anneau de Waldeyer qui est un anneau de tissu lymphoïde, siège au niveau du rhinopharynx. Il n'y a pas sûr de là, on comprend que le rhinopharynx euh, assure aussi un rôle immunitaire. Donc le rhinopharynx espace aérien qui participe à la respiration, à la fondation en étant une cavité de résonance et à la ventilation de l'oreille moyenne grâce à ses rapports avec la trompe de stage. Donc là comme vous le voyez sur le chien à gauche, le rhinopharynx est une cavité cubique avec six parois. Donc ça c'est une vue postérieure. Vous voyez le rhinopharynx ici, cet espace-là. Il correspond à l'étage supérieur du pharynx, situé sous la base du crâne. c'est la base du crâne. Derrière les fosses nasales. Et en avant du rachis cervical. Bon, les dimensions, généralement, c'est diamètre vertical, c'est entre 20 et 25 mm. Sur le plan horizontal, c'est à peu près 20 mm. Et dans le plan antéro postérieur c'est entre 4 cm et 4 cm et demi. Donc, il est tapissé par une muqueuse de type respiratoire, stratifié-cilié, avec un corion riche en glandes et surtout en organes, lymphroïdes. on voit très bien ici les trois étages du pharynx, avec le rhinopharynx en haut, l'oropharynx, et l'hypopharynx et le larynx en bas. Donc euh, le rhinopharynx, comme on a dit, c'est un, euh, un espace qui est constitué, euh, qui a une forme cubique, et qui est constitué de six parois. Donc il a deux parois latérales, une paroi antérieure, une paroi postérieure, une paroi postéro-supérieure, et une paroi inférieure. Donc euh, dans, sur les diapos suivantes, on va traiter en même temps les parois et le rapport, et on va commencer d'abord par les parois latérales qui sont essentiellement musculo aponeurotiques et qui requièrent une importance capitale. Alors, de quoi ils sont constitués les parois latérales? En bas par le muscle constricteur pharynx, qui est tapissé en dedans par le fascia pharyngobasilaire, et en dehors par l'aponevrose péripharyngienne. Donc ce fascia pharyngobasilaire qui, qui siège Directement sous la muqueuse et le corion. C'est-à-dire que en partant de dedans vers le dehors, on a la muqueuse, le corion, qui est riche en organes fluides, et puis on a le fascia pharyngobasilaire qu'on voit ici, tracé en noir. C'est un fascia qui est assez solide, assez résistant aux extensions tumorales, et qui s'insère depuis la base du crâne jusqu'en bas au niveau de l'hypopharynx. Donc c'est un fascia qui tapisse la face interne du muscle constricteur supérieur du pharynx. En dehors du muscle constricteur, on retrouve la poignée brosse qui lui est beaucoup plus lâche, beaucoup plus fragile. Au-dessus du constricteur supérieur du pharynx, la paroi est renforcée par les muscles vélaires où on a le muscle élévateur du voile en dedans, de la paroi péripharyngienne et les muscles tenseurs du voile qui, qui est en dehors de cette aponeurose. Alors les parois latérales, on a vu leur constitution. Maintenant, il faudra parler des particularités. Donc, ils sont caractérisés par la présence de deux éléments. Le premier qui est très important à connaître et à savoir, c'est l'ostéompharyngien, pharyngien, ou bien ce qu'on appelait avant la trompe de stache. La trompe de stache, rappelons-le, c'est un conduit ostéo-cartilagineux et qui est tapissé par une muqueuse et qui relie l'oreille moyenne avec le rhinopharynx. Alors, l'abouchement, ou bien l euh pharyngien de cette trompe auditive, siège au niveau de la paroi latérale comme on le voit ici sur le schéma c'est un schéma qui montre la paroi latérale du rhinopharynx, où on a cet océoparagien qui est situé un centimètre en arrière du cornet inférieur au dessus du voile du palais l'orifice il a une forme triangulaire à sommet supérieur et un bord postérieur qui est saillant donc ce bord post-saillant s'appelle le torus tuber. Alors, c'est un, un élément qui est très important à connaître. Pourquoi Parce que comme on l'a dit euh, au début, dans, dans, dans, dans les généralités, le rhinopharynx assure une fonction de ventilation de l'oreille moyenne. C'est-à-dire que l'équilibration des pressions au niveau de l'oreille moyenne va se faire par la trompe de stache qui s'abouche au niveau du rhinopharynx. Donc, imaginons que si on a un processus tumoral par exemple agressif qui infiltre la trompe de stache à ce niveau là, hein, dont le point de départ est au niveau du rhinopharax, ça va altérer cette fonction de ventilation de l'oreille moyenne ça va entraîner ce qu'on appelle les otites séreuses avec leurs complications deuxième élément qu'il faudra connaître c'est le recessus pharyngien le recessus pharyngien ce qu'on appelait avant la fosse d'or siège derrière le torus tuber, cet espace-là, plus ou moins profond, un peu variable. Alors comme on le voit ici sur cette coupe horizontale du rhinopharynx, on a ici en avant les fosses nasales, en arrière le rachis cervical, et latéralement on a les parois musculo-aponevrotiques du rhinopharynx avec l'ostillon pharyngien de la trempe auditive ici, et cette dépression invagination de la muqueuse constitue ce qu'on appelle la fossette de Rosene-Muller. Alors cette fossette de Rosene-Muller <coughs> a une importance capitale puisqu'en général c'est le point de départ euh, des carcinomes indifférenciés euh, du rhinopharynx. Donc en partie de là, on comprend que la tumeur elle peut aller s'étendre latéralement. Hein, et vous voyez encore aussi le rapport intime entre cette fossette de, de, de Rosenmuller et l'artère carotide interne lorsque cette fossette est très invaginée et très profonde. Donc retenez deux euh, particularités de cette paroi latérale. D'abord, il y a les muscles atorémantiques. Deux, il y a la présence de l'orifestumère de le tremble de stache. Et trois, il y a cette Fossette de Rosé Muller au récessus pharyngien, qui est le point de départ des tumeurs du rhinopharynx. Alors, à partir de là, on peut comprendre quels sont les rapports des parois latérales du rhinopharynx. D'abord, comme on a dit, c'est la trempe auditive avec les muscles vélaires. Deuxièmement, c'est la base avec le trop déchiré, puis latéralement, le trop déchiré antérieur où passe l'artère carotide interne. Et plus en haut, on a euh, la fosse cérébrale moyenne, avec le lobe moyen, le lobe temporal, et le sinus caverneux. Alors, sous la base du crâne, on a l'espace rétro cest c'est-à-dire derrière le rideau stylien qu'on avait décrit lorsqu'on a traité la loge par Le rideau stylien Derrière le rizostylia, on a l'espace rétro qui est un espace neurovasculaire très important. où passe l'artère carotide interne et la veine jugulaire interne accompagnée d'un nerf mixte, c'est-à-dire la 9e, 10e, 11e et douzième e part crânienne ainsi que des ganglions lymphatiques jugulocarotidien. L'espace pré-stylien qui est siège en avant du rizostylien, à ce niveau-là, contient certains éléments graisseux, certains prolongements, de la glande parotie, ce qu'on appelle le prolongement parapharyngien, ainsi que le passage du nerf glossopharyngien, la neuvième paire crânienne. Vous voyez, c'est des rapports très importants hein, et qui peuvent euh, expliquer certains signes cliniques parfois qui apparaissent euh, en cas d'extension tumorale vers euh, ces rapports latéraux du rhinopharynx. La paroi antérieure. Alors, la paroi antérieure, elle, elle est beaucoup plus simple. Elle correspond exactement au coin. Alors, le coin, c'est quoi C'est ce qu'on a dit lorsqu'on a traité l'anatomie des postes nasales. Ce sont deux orifices postérieurs des postes nasales qui vont faire un pharynx avec les postes nasales. Ces deux orifices sont séparés par le bord postérieur du vomer. Alors, à travers ces coanes, les rapports de cette paroi antérieure se font avec les fosses nasales. Et on comprend à partir de là que, dans certains cas, lorsqu'il y a une hyperplasie du tissu lymphoïde du rhinopharynx, ce qu'on appelle en pathologie les végétations adénoïdes, c est, c est, cette hypertrophie peut venir obstruer éventuellement ces quoines et entraîner ce qu'on appelle une obstruction nasal avec parfois un ronflement nocturne et même des apnées du sommeil. Troisième paroi, c'est la paroi. Alors, elle est constituée de quoi Alors, si on essaye de parler de sa constitution, de sa constitution d'eau, on, on a d'abord le corps du sphénoïde, le corps de l'os qui comporte le sinus sénuidale et la celle cycle Plus en bas et en arrière et de façon oblique, on a l'apophyse basilaire de l'occipital, c'est ce qu'on appelle le clévus, apophyse basilaire de l'occipital ici, on appelle le clévus, et puis on a la membrane occipito-atloïdienne qui relie euh, le clévus ici à l'atlas, la première vertèbre cervicale. Alors cette paroi est tapissée par, d'abord par une aponevrose péripharyngée On retrouve en avant les muscles longs du cou et de la tête qu'on voit ici en rose Avec l'aponevrose pharyngobasilaire qui siège en soumiqueux à ce niveau là C'est la première aponevrose qui, qui se retrouve sous le tissu soumiqueux et cette paroi est caractérisée par la présence de ce qu'on appelle l'amygdale pharyngienne, qui est une zone, euh, au de la, surtout au niveau de la partie supérieure de cette paroi, qui, siège, euh, qui est très riche en organes lymphoïdes. Cette euh, amygdale pharyngienne fait partie de ce qu'on appelle l'anneau de Waldeyer. Il peut être parfois le siège sous l'effet de certains facteurs, soit allergiques, soit infectieux, parfois inflammatoires, être aussi d'une une hyperplasie de ce tissu lymphide et entraîner une hypertrophie de cette amygdale pharyngienne et être responsable d'une obstruction nasale d'origine postérieure. Alors, quels sont les rapports de cette paroi? En général, on les comprend à partir de, de, des éléments qu'on vient de citer. D'abord, il y a le sinus sénuidal en haut, avec l'acide turcique, qui comporte l'épophyse, la grande épophyse Et puis, latéralement et en arrière, on a la fosse cérébrale postérieure, avec les méninges, le tronc basilaire. Le tronc basilaire, c'est l'artère qui naît de l'union des deux artères vertébrales. Le tronc cérébral, avec plus exactement la protubérance, et plus, euh, plus en arrière et latéralement, on a le nerf oculomoteur externe, la sixième e crânienne, le nerf trujumeau, plus latéralement. La dernière paroi, c'est la paroi inférieure, elle correspond à la face postéro super qu'on voit ici sur le schéma, on a ici la paroi supérieure, les parois latérales, la paroi antérieure, et puis on a la paroi inférieure qui est constituée par la face postéro-supérieure du voile du palais et l'oropharynx, une paroi qui est un petit peu oblique en bas et en arrière. Alors ces rapports, ils sont euh, bien visibles et très faciles. D'abord, c'est le voile du palais avec l'oropharynx qui comporte la base de langue avec les amygdales palatines latéralement. Et de ce fait, le rhinopharynx communique avec l'oropharynx par un passage qui se fait derrière le voile du palais. Et à partir de là, on peut comprendre qu'on peut explorer le rhinopharynx en passant par exemple un miroir sous, le, sous et derrière le voile du palais qui va nous donner une image indirecte du rhinopharynx. C'est un miroir qu'on peut introduire à travers la cavité du cal. Une fois qu'on a atteint l'oropharynx, on passe derrière et un petit peu en haut, c'est-à-dire derrière le voile du palais. Et on peut incliner le miroir pour voir de façon indirecte le rhinopharynx. C'est ce qu'on appelle la rhinoscopie. Ostérieux. Alors, qu'en étude de la vascularisation et d'énervation des rhinopharynx. premièrement sur le plan vasculation artérielle et les tributaires des branches de la carotide externe, et plus exactement l'artère pharyngienne ascendante et l'artère palatine ascendante. Les veines elles dépendent de deux plexus qui sont tributaires et vont se drainer au niveau des veines jugulaires internes. Et le plus important à connaître sur le plan vascularisation, c'est le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique du rhénopharynx se fait, en ce qui concerne les parois latérales, il se fait vers les ganglions sous les gastriques de la chaîne jugulo-carotidienne. Donc ça, c'est concernant les parois latérales. Il se draine au niveau des ganglions sous les gastriques de la chaîne jugulocarotidienne concernant la paroi postérieure et se, se draine vers les ganglions rétropharyngiens latéraux. Et à partir de là, on peut comprendre que les tumeurs malignes du rhinopharynx vont donner des métastases ganglionnaires au niveau de la chaîne jugulocarotidienne latéralement et au niveau des ganglions rétropharyngiens latéraux. Deuxième implication clinique. Ce drainage lymphatique vers les ganglions rétropharyngiens nous explique parfois une complication euh, qui reste quand même rare, c'est les abcès rétropharyngés secondaires au rhinopharyngite. Rhinopharyngite, c'est-à-dire une infection qui se fait au niveau des rhinopharynx. Cette infection va s'étendre au niveau du rétropharynx, c'est-à-dire derrière le pharynx, derrière la paroi postérieure du rhinopharynx, Cette extension infectieuse est expliquée par le drainage lymphatique qui se fait par les ganglions rétropharyngiens. Donc l'infection des ganglions rétropharyngiens va entraîner l'apparition euh, des abcès rétropharyngés. Ces abcès rétropharyngés peuvent s'étendre en bas jusqu'au niveau du médiastin, puisque comme on l'a dit, Là, euh, le fascia pharyngo-basilaire, cette aponevrose qui s'insère au niveau de la base du crâne vers le haut et qui s'étend vers le bas jusqu'au niveau de l'œsophage, peut, euh, avec, euh, avec l'espace qui siège euh, derrière, euh, constituer une voie d'extension de l'infection vers le médiastin, puisqu'il n'y a pas de barrière anatomique qui peut s'interposer à cette infection. Donc, retenez que le drainage lymphatique du rhinopharynx se fait latéralement pour les parois latérales vers les ganglions du glucarotidien si et en arrière vers les ganglions rétropharyngiens latéraux. L'innervation est assurée par le nerf glossopharyngien et le nerf vague. Alors qu'en est-il euh, de l'exploration du rhinopharynx Donc euh, comme on l'a dit tout à l'heure, le rhinopharynx peut être exploré par la rhinoscopie postérieure, c'est-à-dire introduire un miroir aidé par une lumière euh, derrière le voile du palais, à travers la cavité buccale, faire passer le, le miroir ici, et qui va nous donner, hein, c'est un miroir qui est incliné et qui va nous donner une image indirecte du rhinopharynx. C'est un examen qui peut parfois montrer certaines pathologies du rhinopharynx, mais qui est euh, rendu difficile par le réflexe nauséeux, puisque ça euh, entraîne des nausées et parfois même des vomissements chez certains patients. Deuxième façon d'explorer et qui est plus facile et plus utile et plus fiable, c'est l'exploration endoscopique grâce à un endoscope qu'on peut introduire par les fosses nasales, par le nez, passer par les fosses nasales, et arriver jusqu'au niveau du rhinopharynx. C'est l'image ici. C'est une image qui est prise lors de endoscopie du rhinopharynx. Bon, on voit très bien ici la cloison nasale avec le vomer. Ça, c'est une fosse nasale gauche. Le vomer ici. Ça, c'est la coine avec le rhinopharynx derrière. On a ici la trompe de Stache, l'orifice tubert de la trompe de stache sur la paroi latérale où on voit très bien cette surélevation, ce qu'on appelle le torus tuber. Voilà. ici c'est l'ouverture de la trompe de stache et derrière le torus tubert, on a une dépression une invagination de la muqueuse sur le récessus pharyngien ou la de d'horogène huminaire, et ici on voit l'épaississement de l'amygdale pharyngée euh, qui est une zone riche en organes lymphoïdes et qui peut être le siège d'une hyperplasie très importante qui viendra parfois obstruer toute cette coine à ce niveau là et entraîner une obstruction nasale Troisième euh, examen avec lequel on peut explorer euh, le rhinopharynx qui, qui est actuellement de moins en moins demandé c'est la radiographie du cavum de profil c'est une image qui est prise de profil. Où on voit ici en avant la cavité buccale avec l'arcade dentaire. Derrière, c'est l'os occipital avec l'orace cervical. Et ici, on voit le passage de l'air au niveau du post au niveau du rhinopharynx et au niveau de l'oropharynx. Donc, on peut, à partir de là, cet examen est demandé pour vérifier est-ce qu'il y a une hypertrophie des végétations adhénoïdes. Est-ce qu'il y a une hypertrophie de l'amygdale pharyngée Et c'est ce qu'on voit ici, qu puisqu'on voit ici qu'il y a un rétrécissement de ce couloir aérien en noir. On voit ce bombement, alors ce bombement de tissu, ici, c'est ça, c'est les végétations à des qui sont hypertrophiées. Parfois, qu'ils peuvent même obstruer complètement, et on ne verra pas ce passage euh, d'air ici. Quatrième examen et qui est beaucoup plus fiable et qui est beaucoup plus informatif, c'est le scanner du Cavum ou bien la TDM du Cavum. Ça, c'est une courbe horizontale du Cavum où on voit très bien ici les deux fosses nasales en avant, le rachis cervical en arrière et latéralement, c'est les parois musculo-apronévosiques du Cavum. Ça, c'est sa paroi postérieure. Et ici, on voit... Euh, la trempe de Stache, avec euh, la trempe auditive avec son orifice pharyngien, et sur l'autorus tuber, et cette invagination de la muqueuse ici, c'est la fossette, ou bien le, le recessus pharyngien, ou la fossette.